Donc on nous a vendu un spot de trade mythique Apparemment Aussi bien qu'il y a une ce, Il était bien ce spot de trad ouais, Super j'ai mis des numéros 8 Vous êtes Après. pas un local monsieur Avec non, le biceps de Wolfgang Non, va, on coince voilà. pas trop, nous, nous on trac. On prend le départ sur la plateforme. Après, crack timing. Vita. Allez Allez bon, vous monte, monte, monte Allez Allez encore mange de l'élan tu vas le chasser Léa Je... eh, c'est béton là Bah alors c'est bien le trad C'est bien Je <rire> en oh, sensation <rire> Et on a 7% de batterie sur la GoPro Ça <rire> vrai Kenzouille On présente Kenzouille la grenouille Alors quand on est tous torse nu qui fait 70 degrés Elle est en polaire, polaire pata Au cas où on sait jamais tu vois Je crois que ce stage avec le rap aura signé ma reconversion en tant que youtubeur professionnel <rire> Petit vlog en direct de la tente Samaya Avant le push qui va commencer à 2h du matin Pour essayer de libérer le big ball Avec le l'EST dans la tente Pour demain matin la bouffe, c'est Bah ce qu'il y a là, je pense aussi Il y a tout ce qu'il y a là hein. Ouais, ouais bon, bah on prendra ce qu'il reste quoi Fameux fromage, non <rire> Ah ouais Dernière seconde, on rajoute le surplus saucisson. Bon bah... Je crois qu'on est aux confins du monde. Kenza, elle monte... Le modèle, 3 places pour l'aventure, 2 places pour le confort. Totalement étanche, on a testé. On espère que ça va passer. Ça a l'air d'être à peu près sec, il y aura quand même des trucs mouillés, mais... On verra demain. C'est parti. Pronostic, 20h. Bonjour. 24 heures pour J, on verra qui a raison <rire> Tanguy dans la petite longueur mouillée Tout va bien On a mal aux pieds Et on n'est pas à la moitié T'as bien tiré sur les freins Ouais Comment ça Oh bah ben c'était euh, très très sec Alors dix longueurs les 15 premières étaient mouillées. Pur caillou. Il y a bien du grain, ça pousse. Ouais, Pure basse. Avec le lever du soleil là-bas. C'est trop trop beau. j'aurais dit une heure et demie. Théban dans LX. On ne sait plus combien. Alors les papilles, perdu chez les cochons. <rire> Petite longueur d'artif pour finir, comme d'autres. Ouais, Là voilà. voilà, on finit les bras dégueulasses, les genoux en sang. Bien arrivé au sommet, bien content. On l'a fait. En 19h30, 900 mètres de grimpe ou d'artif, surtout d'artif, mais on l'a fait.